Qui est partant pour un tour de table De quel genre de table on parle Pour manger Non, pas à manger, chasseuse. Chaque tueur a deux minutes. Ah non Ah non, c'est du date, pur et dur. Chaque tueur a deux minutes pour te décrire le rendez-vous de rêve prévu pour toi demain. Sans ordre particulier. Le speed date. Hein. Ce qui est une chose très étrange à dire. Comme si l'ordre importait spectre. Et si tu passais le premier, cette perspective a l'air de... de te répugner. Arrête, déjà cassé des. Désolé, enfin bref. Spectre Eh bien, je ne sais pas. Hein. Je préférais vraiment le dire en privé à Maillard, c'est comment Je ne sais pas vraiment comment ça marche avec ces mécaniques de jeu. Et si tu le murmurais à Maillard Spectre considère la chose pendant un long moment, un très long moment. C'est bon. Sans bouger, Spectre baisse sa voix jusqu'à un murmure à peine audible. Demain, nous devrons trouver ma. <rire> Je vais venir chercher la classe là avec moi. Et alors je pourrais enfin te dire sur quoi je travaille. Ça va vraiment être spécial. Le genre de choses on un un bien très fort. Et peut-être enfin quitter cette île. Et peut-être qu'alors nous pourrions nous faire un véritable rencard. Euh. Tu as fini ces tout Spectre Kies, tout fier. Piégeur, aimerais-tu nous mettre mal à l'aise en repoussant les frontières de ce qui est acceptable, non seulement dans une société civilisée, mais aussi dans le récit de cet événement dans le jeu Et également dans la méta-narration d'une expérience de drague de Dead by Daylight Waouh Est-ce que quelqu'un a déjà vu le quatrième mur Des fois, il faut juste le dire. <rire> mais non Mais non <rire> Merci Ah, j'ai un peu honte Ah, j'ai un peu honte Salut, bonjour à tous les viewers euh, du JDG, de, de Fred. J'espère que vous avez passé un bonne soirée. Je suis sur un date simulator <rire> de Dead by Daylight. Je suis désolé que vous découvriez cette partie de moi. Je, je suis... Alors... <rire> je suis désolé. Pardon, pardon maman si tu es encore dans le chat. Pardon, pardon, je suis désolé. Je suis désolé, oh pardon. Alors. Je suis désolé <rire> Voilà Ça devrait un peu résumer l'histoire <rire> Bon, eh bien, merci. <rire> J'adorerais. Non, non, non, c'est pas ce que vous croyez <rire> Bon, alors, meilleur, tu envisages de me choisir Eh bien, c'est ton ultime avertissement ah, parce qu'il a la voix du taureau dans Pipoudou. Choisis-moi et reçois ton châtiment Et ta récompense Demain, ça va craindre. Probablement, c'est pas facile de me supporter de ça. Mais je peux d'ores et déjà te dire ceci. Je dissimule un secret sur cette île. Les fans vont crever d'excitation. <rire> non, j'ai changé depuis... Euh, depuis à Aventure. Si tu aimes piégeur, tu vas adorer. Et si tu n'es pas une larve... Et aussi tout le monde, même les dames sexy et sûres d'elles avec un masque de lapin. Interdiction totale de vous approcher de mon yacht. Allez, lance-toi, esprit. Au sens figuré. <rire> bon sang, Dwight, fais attention à tes mots avec ces gens. Demain, tu cracheras à la face de Dieu. Tu mourras et tu renaîtras. C'est tout Et si ça ne t'intrigue pas Je ne veux pas de toi. Allez faire muse avec vos crayons. et toi ou va déterrer des trucs avec spectre J'ignore ce que ces type fichent toute la journée. Tu veux bien spécifier au moins à la face de quel dieu tu veux cracher. Tous. Ok, bon alors hydrate toi bien si tu compte sortir avec esprit. Super chasseuse. Et si tu prenais la suite hein <rire> je, suis je suis. Je suis. <rire> <rire> Je <rire> suis désolé, je suis désolé, je suis. Non. À 40%, 35, 10, 15. <rire> Demain matin, je prévois un agréable petit déjeuner d'ambiance. Rassure-toi, piégeur, ne saura même pas que c'est parti. C'était quoi ça rien casse-toi Ensuite, oh là là j'ai prévu une sacrée aventure, elle implique une chasse au trésor. Quel genre de chasse au trésor allons-nous chercher J'imagine qu'il va falloir que tu me choisisses pour découvrir. Laisse-moi te dire que c'est de première qualité. À présent, si tu veux bien, je vais commencer les préparatifs. Parce que tu vas manifestement me choisir. Confiante, mystérieuse, j'aime ça. Hé, hey, fini tout le monde Fichtre, tu devras rêver. Encore toutes ces options pour faire ton choix de demain matin. Maintenant, va rêver à toutes ces options renversantes pour pouvoir faire ton choix à l'aube. Passe une super nuit hmm, vous n'auriez pas oublié de mentionner quelque chose, Soud. Oh mince, comment avons nous pu, avant que tu n'ailles puancer paisiblement Il reste une dernière chose à faire. Aucune parodie de compétition de drague et de survie ne serait complète sans isoler un de nos concurrents qui chancelle déjà au bord d'une rupture psychologique. Wouah le lore, le lore Et de lui donner une petite poussée. Quoi Qui vous donner une poussée de quoi De quoi Minute. C'était une parodie de compétition de drague et de survie depuis le début Et je la prends seulement maintenant Quoi Le quatrième mur, non a cul Franchement, tous les signes étaient là. Tu ne les as simplement pas lus. Bienvenue sur l'île du meurtrier. Il est maintenant temps d'éliminer un des tueurs. Non. Non. Je vais tuer le tueur. Ouf c'est comme un dépeçage, mais c'est encore plus douloureux. On ne peut pas tuer un tueur. Mais peut-on leur briser le cœur Oseras-tu, ne serait-ce que le tenter Tu veux dire que... C'est exact. Demain, un se... Un de ces poignardeurs sexy ne sera pas disponible pour t'emmener en rendez-vous amoureux. Qui ce sera Mais pourquoi euh, parce que c'est spectaculaire, parce que c'est surprenant, parce que c'est un retournement du destin classique Et parce que ça va faire beaucoup de peine à quelqu'un, quelqu'un de dangereux Alors qui ça va être À quoi penses-tu là le Piégeur donne l'impression qu'il pourrait t'étrangler dans ton sommeil si tu l'élimines Ceci étant dit au moins tu le verras arriver, l Esprit pourrait être n'importe où, où, elle flotte il paraît qu'elle peut disparaître, dure à suivre. Chasseuse, elle pourrait prétendre que tout va bien, mais tu commenceras ensuite à la voir derrière chaque arbre. Et toute nue. Ce que j'essaie de dire, c'est que je ne t'envie pas, chef. Elle me parle comme un kebabier. Ça un tomat chef Alors, quel so sociopathe vas-tu éliminer Non. Non On va devoir éliminer Non On va devoir briser le cœur. Mistropole au revoir, Spectre. Succès déverrouillé à la revoyure, Spectre. Écoute, je suis là, mon excitation... <rire> J'ai oh. Écoute, je suis là et mon excitation est énorme. Hein Et je ne ressens pas vraiment de renforcement positif de ta part, Spectrinou. J'aimerais <rire> qu'on en revienne au jeu, quand même. <rire> Il fallait faire un effort, Spectrinou. Euh... Voyons, euh, quand même Je Ne le prends pas personnellement. C'est pas toi, c'est moi. Écoute, Spectrum. Écoute. Ne le prends pas personnellement. S'il te plaît, c'est juste mon opinion. De qui tu es, de ce que tu es au fond de toi, en tant que personne. Et que je n'aime pas. Tu es juste mauvais. Tu es mauvais, Jack Tu es nul tu es mauvais. Mais ce n'est vraiment que mon opinion. C'est vraiment. Ne le prends pas, vraiment, personnellement. Genre donne-moi quelque chose, tu sais. Mais. Oh. <rire> vas-y, vas-y, vas-y, on... vas-y, spectre. Tiens ma main, vas-y, vas-y. <rire> Termine de dire ce que tu me disais concernant ce truc mystérieux qui t'obsède. Vas-y. Ou mieux encore, ne le fais pas. Spectre se lève plus grand que tu ne l'as jamais vu et marche calmement vers la sortie. Avant de partir, il se tourne vers toi. <rire> oh. Si tu es triste dans le chat, n'hésite pas à l'exprimer. A ton arrivée, j'ai pensé que peut-être tu te distinguerais des autres. J'ignore comment mon dernier espoir dans l'humanité n'avait pas encore été étouffé. Mais il ne l'était pas. Presse F pour le cœur brisé. Maintenant si tu es comme le reste d'entre eux, il n'y a aucun espoir de bonté. Et c'est comme ça qu'il devient tueur en série. C'est parce que je lui ai le cœur. Non Non La seule chose que je peux faire, c'est de tenter de fuir. Ou de réduire tout et tout le monde en cendres. Il part. Une sortie qui en impose, je ne m'y attendais pas. Maintenant bah, que tu as brisé le cœur de quelqu'un euh, de son cœur, du coup ça s'annule, tu devrais aller dormir à point fermé. Ne t'inquiète pas trop au sujet du cœur brisé que tu abandonnais. Parce que bien sûr, ce cœur-là recevra un prix de consolation. Ce ne sera pas un retour à la maison avec Maillard quand tout sera fini. Mais ce sera... Mais ce cœur ne sera plus jamais seul. What C'est exact, nous renvoyons ce participant éliminé à la maison avec... <rire> Son propre oreiller en forme de corps de farceur! Ce qu'il y a de mieux après le véritable farceur, car il pourra peut-être t'étreindre en retour, mais il n'essaiera jamais de te poignarder. Et comment on le sait? Parce que je l'ai essayé avec Fred! Exact! C'est testé par Dwight! Et approuvé par Claudette! Succès déverrouillé! Corps Le lore! J'espère que tu t'en dormiras bien ce soir, Maillard. A mes yeux, tu es héroïque pour tout ce que tu as accompli. Comment peux-tu dormir cette nuit avec ce que tu as fait Non pas à cause de la culpabilité, je veux dire, sachant qu'un authentique fou meurtrier qui te déteste est si proche. Comment peux-tu dormir cette nuit en sachant ce que tu feras demain J'ignore comment tu feras, mais tu ferais mieux d'y aller avant que Dwight et Claudette ne reviennent et te mettent au lit eux-mêmes. Tu connaissais de là le programme, le programme, le programme. <rire> Wouah Quelle manière folle de finir la journée Une élimination Je ne savais même pas que c'était ce genre de jeu. Allons voir chacun d'eux, surtout notre perdant. Car il est nul Tout le monde mérite des adieux. Nous verrons comment les choses se dérouleront demain, j'imagine. Je ne m'attends à rien. J'ai tendance à fermer mon esprit pendant les périodes difficiles. Je sais que je parais enthousiaste et trompe la mort. Mais la vérité, c'est que je suis fondamentalement pessimiste Ça tend à se produire quand... ta mère se fait embrocher par un élan quand tu n'étais qu'une enfant. C'est du vrai lore, de Dead by the Red pour ceux qui ne savent pas... C est... C est... Vous comprenez... Oui, alors, c'est du... Alors... Ça, ça... fait partie des choses où... Où on n'est pas vraiment prêt. Euh... Ça fait partie, d'accord Ouais, comment tu le savais Je ne sais pas plus. C'est aussi ton seul sujet de conversation. Avec la petite musique Si vous voulez bien m'excuser, je crois avoir aperçu un raton lever dans cet arbre. Et j'ai un petit creux. Je sais que j'ai dit certaines choses quand d'ailleurs m'a éjecté. Je voulais juste dire, j'ai honte de m'être comporté ainsi. Mais pas de ce que j'ai dit, je n'y tiens Je veux que tout le monde ici un... brûle. Comment décrirais-je la situation, Pipodou c'est une affaire de perspective. Si Maillard a pour but de m'impressionner, les choses vont mal. Mais si Maillard cherche à se faire tuer, c'est en bonne voie. Est-ce que j'ai envisagé la possibilité d'être éliminé Ouais, en effet. Est-ce que ça m'importerait de me faire éliminer Pas bah, le moins du monde. Est-ce que la quantité de mots que je consacre à m'exprimer sur le fait que je me fiche des choses signifie un désir intérieur plus profond d'être vu, entendu et validé par mon entourage Non. Quoi Non. Tu ne fais pas partie de ça. Tu n'as pas le droit à un confessionnal. C'est cool, mec Je ne fais partie de rien. Tu me comprends Je suis pas un rouage dans la machinerie de quiconque. Je suis ma propre machine je suis adulte, maman! J'ai mon propre scooter! <rire> Tout ce cirque est plutôt mignon, hein? Par contre, un budget adorablement restreint, une ambiance marketing vieille école. Je vais pas mentir. J'aimerais presque ne pas être si occupé là. Ça me dirait bien un concours de drague façon télé-réalité avec de la survie. Mais j'ai mon nouvel album, ma prochaine tournée, la finalisation de la nouvelle ligne de sneakers la production d'une série limitée sur ma vie, commencer une nouvelle crypto appli NFT de Médias sociaux et donner ses concerts en privé sur l'île euh, propriété intellectuelle. Mais bon, vous devez venir et jeter un œil. L'île propriété intellectuelle, c'est dément. C'est là que les vrais tueurs se prélassent. Entièrement sous licence. Pas d'embrouille juridique. Les avocats, allez voir ailleurs. Je vais dire à tout le monde ce que forceur a dit de... T'inquiète. Je parle de tous tes personnages préférés, de toute la pop culture, qui ne peuvent pas être vus sur cette île. Bordel, on peut sûrement même pas les mentionner. Comme Ghost. Gosses... Propriété intellectuelle, copyright. T'avises pas de le dire, écoute, on a compris. Tu es super populaire et demandé, mais nous, il y a un jeu qui nous attend, et je ne veux pas qu'on te traîne en justice. GHOSTFACE QUOI IL A OSÉ PRONONCER LE mot INTERDIT FRANCHEMENT Peu importe, je m'en fiche de toute manière, je suis le forceur On se voit dans le coin Maya Toi aussi, narrateur. Euh, j'ai un nom tu sais Bah bon Oui sérieusement, je suis pas assez payé pour vous supporter. <rire> même la voix off, elle. LGBT, même la, la voix off. <rire> euh. Moi aussi. <rire> Je... euh, C'est mon tour Quoi Non, non, non, non, c'était pas ton tour. Tu es de l'eau douée de conscience. Comment tu peux t'asseoir dans cette chaise Qu'est-ce qu'une chaise C'est la chose que tu es en train de tremper complètement. Maintenant, elle va puer le mildiou Bah, titre <rire> Je sais pas, je... Quoi Oh, ok, c'est vulnière. Ok. Très bien, finissons-en. C'est ton tour, océan. Fais ton point. Mon point J'ai juste les toilettes. Je <rire> ouais, t'es sérieux Au fond du haut, à la gauche. Mais... Je... Ils s'en battent tous les steaks <rire> Tout le monde s'en... Sont... Tout le monde s'emballe les steaks, tout le monde s'en bat les yeux, tout le monde. En bat les yeux, tout le monde, a... monde roule. tu sais t'as plein de. t'as une colline et t'as plein de roues qui font youhou le Sénat. <rire> C'est ok, t'en fais pas. T'en fais pas Mais qu'est-ce que ça veut dire ça Non, euh, pas vous aussi, ce n'était pas censé être le moment du confessionnal pour chaque personnage dans ce jeu. C'est ok, nous n'avons rien à confesser de toute manière. Nous avons trimé comme des malades pendant de deux jours d'affilée. Et nous voulions juste nous asseoir quelque part. Cette chaise est humide. Je Je veux voir les making-of de ces dialogues. <rire> je, veux, je veux voir le making-of de. <rire> je crois que l'océan vient de pisser dessus. Hmm. Comment est-ce possible? Tu est sais quoi, je m'en fous. Vous avez l'air plutôt content de vous. J'ai quelque chose à confesser. Oh génial, qu'est-ce que ça va être Tu as mangé de la colle au CE1 Tu as triché une fois, en contrôle de mat' Voir Spectre se faire éliminer... C'était la première fois dans cet escalier à vis. Sans fin de douleur qu'est ma vie où j'ai ressenti ne serait-ce qu'une once de joie. Alors... Chaque minute où je suis en vie d'un cauchemar, cet endroit, ce soleil... Ces douces boissons sucrées, ça a l'air sympa. Pour un long week-end... Mais pour une éternité. Le rythme incessant du fracas des vagues des plaintes des mouettes. C'est une chanson malfaisante à crescendo et qui me fait m'interroger sur les fondations même de l'univers. Pourquoi suis-je ici Pourquoi chacun de nous est ici Quel genre d'entité consciente ferait ça Okay. <rire> pitié. Effacez-moi de cette existence. Faites que je ne sois jamais né. Débranchez cette expérience et libérez mon âme et pitié, pitié, laissez-moi ôter ce maillot. Mais... <rire> je veux mourir, nu. <rire> je, je, je... Ok, on va aller te mettre au lit mon gars. Je ne veux pas aller me coucher. Aller se coucher, ça veut dire que je devrais me réveiller. Oula, hein C'est une étrange manière de finir, hein Ah, ma foi Qu'est-ce que tu veux faire Tu laisses la caméra tourner suffisamment longtemps Quelqu'un finit inévitablement par dire un truc dingue Enfin bref, on dirait que tout le monde a eu sa chance pour me gonfler ce soir, alors file te coucher, repose-toi Demain, ça va être l'enfer Ça va être d'enfer. La douce lumière du soleil réchauffe ta peau. Te poussant à te réveiller. Oh, tu as utilisé un crabe tueur en guise... <rire> <rire> ouais, tu utilises un crapture en guise Ce qui ne semble pas avoir euh, trop dérangé. Il, ça l'a pas dérangé. Tu enfiles ta tenue de plage et tu t'éclabousses le visage d'eau. Dwight et Claudette s'approchent. Est-ce de l'excitation sur leur visage De la terreur Tu remarques que tu te sens toute chose au niveau de l'estomac. C'est la flèche de l'amour ou alors c'est une... <rire> Ou alors c'est une infection à cause d'un papillon zombie. Ça s'est déjà produit ici avant. Mais c'est sûrement le machin de l'amour. C'est l'heure Claudette fait signe en direction de la plage où les tueurs se tiennent tous, flanqués de flambeaux montés sur bambou. C'est une scène qui rappelle fortement une émission de télé que tu détestais regarder avec ton ex. Soudain, le message est clair. Tu vas devoir déclarer ton affection à un tueur devant tous les autres tueurs. Et est-ce que Farceur n'est pas censé être là Nous l'avons grassement payé pour faire quelques apparitions bâclées dans ce spectacle. Je vais massacrer son agent. Mais avant, ils vont s'occuper de toi pour ton grand moment. Ne pensez pas que nous n'avons pas remarqué combien tu avais fait preuve de gentillesse à notre égard, Maya. Ça ne peut pas être facile, se faire jeter sur une île mystérieuse pour aucune raison apparente, se retrouver au milieu de terrifiants, tenter de gérer les instincts les plus primaires, Meurtre et m'amour Tu as gardé la tête froide et, et tu nous as traités, nous tes hôtes insulaires amicaux, avec dignité et respect. Alors ne dis personne, nous te l'avons dit, mais Claudette et Dwight jeter un coup d'œil alentour avec des mines de conspirateurs. Juste un petit indice pour toi, à l'avenir. N'essaie pas d'aller jusqu'au bout avec un tueur qui n'est pas raide de toi. Les relations sont des rues à double sens. Si tu n'as pas un feu vert de l'autre direction, tu pourrais finir dans la friendzone. Bien vu, à friend friendzone Ça n'a pas l'air si terrible. Là. Où crois-tu être exactement Dead by Daylight ne fait pas dans les amis. Il y a les tueurs et puis il est survivant et je crains que nous ne puissions en dire plus. Ok, alors, euh, qui irait dingue de moi Claudette et Dwight jettent à nouveau coup d'œil alentour avec des mines de conspirateurs. Eh bien, j'ai vu le courant passer entre toi et chasseuse. Ah, C'est clair, depuis que j'ai combattu des crabes tueurs, lesquels euh, Je l'ai vu sculpter une petite figurine à ton effigie la nuit dernière pendant que avec une hache. Ouais. Alors, sommes-nous prêts Bien sûr que non. Mais c'est dommage, on a un programme à respecter. Tu te rends devant la rangée de canons. Claudette et Dwight se tiennent sur le côté. Les mains dans le dos. C'est vrai que la caméra... C'est vrai que la caméra Ces 48 heures ont été intenses. Mais l'air crépite clairement et je ne parle pas de cette tronçonneuse rouillée. Ouh. Bien que je recommande de rester à l'écart de ce crépitement. Il est temps pour notre nouvelle tête de confesser son amour. Minute, je dois faire un roulement de tambour pour ça. Non, tu ne dois pas, on s'en fiche. Maillard, qui choisis-tu pour ton rencard en solo Pour vous nous au moins faire le truc de la fleur Pardon Tu veux me faire quel truc de la fleur Toi, je croyais qu'on s'était mis d'accord pour garder ça entre nous non, pas ce truc de fleur. Le truc où le soupirant reçoit une... ok Reçoit une fleur en symbole de l'affection et de l'amour du concurrent. Oh, exact, exact, j'imagine. Mais pas de rose. Elles sont devenues tellement clichées. Bon, eh bien, ça tombe bien, parce que j'ai tenté de ramasser une rose et j'en suis gratiné. Alors, je me suis rabattu sur ceci. La flamme. Magnifique. Tu t'es bien débrouillé, Dwight. Ce bouquet était adorable. J'espère que Dwight en a gardé pour Claudette. Ils sont ensemble, non Tu as remarqué, toi aussi Il n'y a que moi. Désolé, désolé. Il y a d'autres choses à quel Bien meilleur, Qui choisis-tu pour recevoir ces fleurs Et passer la journée avec toi aujourd'hui. Ah, oh, je sais pas. Le courant passe bien avec la chasseuse. La spirite, euh, ouais, c'est quand même mon genre. Et quand même le piégeur. Et vous remarquerez que si je zoome, si on zoome bien, il y a une quatrième option. <rire> Ah bah j'irai la chasseuse elle les crabes tu te tournes vers chasseuse elle n'a jamais eu l'air aussi attirante son caftan flotte derrière elle dans la brise légère du matin <rire> une mouette se pose c'est si romantique c'est si romantique et si vous zoomez sur la mouette Une mouette se pose sur son épaule comme si elle était une princesse de dessin animé de plage. Elle tord, <rire> elle tord le cou de la mouette et la fourre quelque part dans son ample robe. Sans pour la garder, bon, euh, la garder pour le déjeuner. Soupir, elle ne veut pas s'empêcher. Ah, okay. <rire> <rire> Moi je suis comme ça. Chasseuse, je te choisis sans S parce que je ne me suis pas relu. Passons la journée ensemble et voyons si nous pensons qu'un futur est possible pour notre amour. Moi Vraiment Chasseuse, lève les mains en l'air comme un ours effonçant. Au oh, secours Un ours qui va C'est beau l'amour Tu as d'abord l'impression qu'elle va te mettre un coup de ses mains gigantesques et te massacrer. Au lieu de ça, elle te soulève et détreint et prend sa place. À tes côtés. Ouais, je viens de me faire lever par, <rire> par un ours. Allez C'est <coughs> parti Et elle se contente de tirer la langue aux autres tueurs. Des fois, le comportement immature est le plus approprié. <rire> Mignon mais l'état, là. C'est vraiment une super journée qui s'annonce. Bravo nous serons juste ici, ne pouvant pas vraiment participer, même si les survivants comptent aussi, pendant que tu vas passer un super moment! J'ai rien connu de si romantique. Bah, j'ai rien connu. <rire> ouais, rien que Claudette et moi, nous prélassant, personne ne se disputant notre amour, me demande ce qu'on a fait dans une vie antérieure pour finir coincé dans cette souffrance implacable. Ah, qu'est-ce que vous me. Qu'est-ce qu'ils me font? En jouer, chasseuse, t'invite à bord euh, du yacht pour lancer votre journée romantique ensemble. Salut les tourtereaux. Ah, et l'océan. Saviez-vous que je grouille de bactéries nécrosantes, mais aussi... <rire> Sacrée journée pleine de romantisme. Oh, quel casse-pied toujours là pour gâcher l'ambiance. Tu te tournes vers la chasseuse tu es sûr d'être à l'aise au milieu de l'océan Je sais que tu n'aimes pas trop les espaces aussi ouverts. Je me sens en sécurité ici, à tes côtés. Vous vous asseyez autour d'une table magnifiquement dressée sur le pont du navire face à un petit déjeuner copieux. Besoin d'autre chose VOGAL Je... Je suis... Je suis en rendez-vous Tu hum. as une mauvaise mine. J'ai le mal de mer. Et le forceur a remplacé le stock d'antiémétiques de l'île par des drogues festives. <rire> <rire> <y> a, <rire> a remplacé de l'ipram par euh, <rire> par la, de la par de la drogue. <rire> Comment ont-ils fait pour arriver jusqu'ici Ils n'étaient pas sur la plage en train de consoler les tueurs rejetés. Ils existent en plusieurs exemplaires. Ah, ah. Tu fais signe à l'un d'eux d'approcher. On va prendre une vodka orange, sans jus d'orange Bonne idée J'aime pas le jus d'orange. Super idée Bien sûr Eh, vous voulez bien nous jouer cette chanson, pour mettre un peu d'ambiance Tu tends un bout de papier à Dwight, avec le titre d'une chanson. Bien sûr, mais je doute que le piégeur l'ait dans sa collection de vinyles. Bientôt, la mélodie envoûtante d'une vieille berceuse russe résonne au travers de l'installation stéréo du... On dirait le genre de choses qui font vibrer la chasseuse. Très bonne idée. Le roulis du bateau semble suivre le rythme de la chanson. L'atmosphère de mélancolie inquiétante et des plus romantiques Jamais un petit déjeuner n'avait été aussi intime. Tu tends le bras pour toucher la main de la chasseuse lorsque soudain un fort beuglement te fait sursauter. « Tu renverses ta flûte de vodka pure sur le pont immaculé. »« C'est le piégeur! Il crie depuis la plage Regarde, il a l'air minuscule vu d'ici !» Alors que si on zoome, la chasseuse lui écrase la tête avec ses doigts comme une gamine et se met à glousser. Bon enfoiré « Bande d'enfoirés Pipoudou Ces chaises valent plus que votre vie, revenez !» Il n'a pas tort! Et Claudette, éloigne-nous davantage! À vos ordres, capitaine! Elle s'est pilotée un bateau? Bah, en, en, bah. Dans les forêts. Vu qu'elle a grandi en forêt de Russie, elle a dû avoir son permis bateau là-bas. Donc je lui fais confiance. En plus, elle a. Euh, dans la main, un truc qui ressemble à un volant de bateau. Enfin tranquille. Sans rien d'autre que le cri d'une <rire> voix. On va jouer un personnage mouette. Sans rien d'autre que. Sans rien d'autre que le cri d'une mouette et l'ombre menaçante d'une créature qui guette sous les vagues. J'ai quelque chose pour toi. La musique. Le thème. Le thème Le thème. Ouh. Moi. La chasseuse dévoile un paquet enveloppé dans un tablier couvert de sang. Tu tapes dans tes mains comme un gosse. Les jours de son anniversaire, son attitude en enjouée déteint sur toi. Alors, je t'ai fait le tien. Ouh. Miaou. Je ne m'en souvenais plus, et je parie que toi non plus. Et que c'est pour ça que tu as suivi la chasseuse. Pour avoir ton propre masque. Pour ça et rien d'autre. Et voilà Il est parfait. C'est vraiment sûr C'est un sacré choix. Vous riez ensemble, tu jettes le masque par-dessus bord. Bonne idée, je trouvais ça bizarre pendant le processus de fabrication. Peu importe le sang versé, il ne pourra jamais être vraiment cool. On devrait retourner chez moi Elle boit son verre d'un trait. On prend le bateau pour aller dans la forêt. La tension est palpable, tandis que vous entrez dans la cabane à couper au couteau. Ha ha, ha. Oh, ça va, hein, c'est le troisième jour des blagues d'assassin. Même un bon narrateur a ses limites. Mais je pense que tout le monde est en train d'atteindre ses limites, là. La chasseuse te fait asseoir à la table encombrée de la cuisine. Tu remarques les taches de sang incrustées dans le moindre recoin des planches de bois. Quelle pauvre créature est morte sur cette table. A-t-elle souffert aucun modérateur n'a souffert pendant la période. Qu'est-ce que ça peut te faire Retourne à l'océan, océan Ça suffit, la narration omnisciente sur le siège arrière. Reste là, ne bouge pas d'un muscle où je l'entendrai Je peux entendre le crissement d'un tendon de mammifère qui se tire. C'est un don et une malédiction. Je reviens Ah, personne d'autre dans la cabane. Que faire Qu'est-ce que tu pourrais bien faire ah, Je pourrais nettoyer Si je nettoie, elle va dire ah, Génial, tu as nettoyé Je vais pouvoir ressalir de nouveau <rire> Je pense qu'elle va faire ça Si je commence à paniquer, elle va dire Pourquoi tu paniques Tu paniques Si tu es coupable et que tu mérites que je te tue On va faire le ménage Faut nettoyer Allez, tout le monde au boulot tu espères presque voir un tas d'oiseaux adorables et de petits souris surgir à ta rescousse, mais malheureusement non. Ce n'est pas un conte de fées, là on fait dans le brut, dans le réel. En plus, je suis prêt à parier qu'elle tue les oiseaux adorables et les petites souris. Du coup, tu t'occupes comme tu peux dans la pièce, réorganisant les collection de babioles, de la chasseuse, des vieilles bouteilles dans un coin, des membres de poupées anciennes, un tas de clés à la serrure improbable. Elle n'a donc pas un tiroir pour garder ces choses-là, comme tout le monde. Tu ensuite une couverture au pied de la cheminée. Dans quel but va savoir Tu n'imagines certainement pas toutes les vilaines choses qui pourraient, pro qui pourraient se produire sur une telle couverture. J'espère que c'est du synthétique. Que tiens-tu donc dans la main, si forte mais délicate Tu lui tends la main, tu voudrais tout... Tu voudrais tant caresser son épaule et ses cheveux ensanglantés. Pas ah, de problème. Hein Je me suis dit qu'on pourrait se réchauffer près du feu. Elle te pointe du doigt un sourire délectable d'un oreille à l'autre. Pas si vite Tu te souviens qu'il y a bien plus en jeu, pas vrai Tu hoches la tête bêtement. Bon, je sais désormais qu'il se trame quelque chose. L'autre soir, pendant que tu dormais comme un adorable bébé, je me suis glissé dans le repère de chaque tueur, et je les ai vus avec des objets brillants qu'ils m'avaient volés. Je crois qu'il y a un lien, peut-être avec le symbole. J'ai essayé d'y retourner la nuit dernière, hein. et quelque chose m'empêchait de rapporter les objets, quelque chose où quelqu'un sait que je suis tout proche. Je crois que si tu sais, ça devrait marcher. Qu'est-ce que tu en dis Alors, tu veux bien m'aider Non, je vais euh, Attends, elle me... elle me demande gentiment Franchement, elle me demande gentiment. Euh... Pourquoi je dirais non Bien sûr que oui, euh, une chasse au trésor à travers le monde du calibre des plus grands chefs-d'œuvre de Nicolas Cage. Tu peux compter, mais ça n'a aucun sens! <rire> ok. <rire> ça <n 'a> aucun... <rire> Et Nicolas Sketch. Ça passe. <rire> Allez, je serai ton ange gardien! Jamais quand ces tueurs vont débarquer. Tu saisis la chasseuse par la main, manquant de faire un croche-pied toi-même en sortant. Qu'il est bon d'avoir une quête, c'est palpitant! Mais quelque chose au fond de toi se demande combien de temps tu vas mettre pour t'en sortir et impressionner la chasseuse. Elle te prendra bientôt dans ses bras puissants et tu défailleras. Plus ça va, plus tu comprends pourquoi enfant, tu avais le béguin pour Popeye.